Bon, je tiens à rappeler quand même qu'ici, dans cette audition, autant celle de ce matin, nous pouvions subir en quelque sorte la situation, puisque c'était la proposition euh, émanant euh, du président de la République, autant cette fois-ci, c'est une proposition émanant de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes, nous sommes en droit d'attendre, parlementaires que nous sommes, d'avoir un maximum de garanties, et le plus large éventail d'accords de, de, pour nommer la personne qui sera au Conseil constitutionnel. Je veux dire ça d'emblée parce que, quand même, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour cette nomination. Nous ne discutons pas d'ailleurs de celle du Sénat, puisqu'évidemment, c'est le Sénat qui, qui la propose. Ça, c'est le, le premier point. Alors oui, je le dis sans détour, Madame Malbec, vous auriez dû refuser la proposition qui vous a été faite. Si vous croyez à ce que vous racontez sur l'indépendance, vous auriez dû refuser cette proposition. Parce que ça vient d'être dit par le, le collègue euh, juste avant moi, la théorie des apparences c'est pas juste une théorie, c'est aussi une pratique. Et elle a une validité euh, que personne, personne ne conteste. Personne, absolument personne, puisque d'ailleurs vous-même dans votre réforme constitutionnelle, vous la majorité ici, vous vouliez aller plus loin dans cette théorie des apparences pour faire en sorte qu'il y ait un avis conforme, qu'il faut un avis conforme. Mais je vous le dis parce que c'est nous qui votons, euh, chers collègues. C'est pas Mme Malbec qui oh, s'autoproclame futur membre du Conseil constitutionnel. Et je le dis surtout à vous, monsieur Kettel, collègue Kettel qui m'a Monsieur Bernalissis, personne avez... ne s'auto-proclame membre du Conseil bien constitutionnel. Que en indien, vous devez faire une intervention qui s'adresse quand même à la Commission et à madame Malbec, et ne pas euh, prendre à partie un de nos collègues. Je vous remercie de recentrer votre propos, monsieur Bernalissis. Bien. Ah oui, la police de l'Assemblée, on la voit, je vois le collègue Réberotte. Je reprends. Nous avons un enjeu d'impartialité, euh, que ce soit dans la magistrature et surtout au, au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, le collègue Kettel avait interro interrogé Madame Malbec, dans le cadre de notre commission d'enquête, sur une autre affaire qui occupait un ancien collègue, qui est maintenant à la présidence de la République, je pense au collègue Solaire. Comme quoi, ça nous accapare euh, ces histoires d'indépendance, d'impartialité objective et subjective. Et on a bien raison. On a bien raison de se poser les questions. Ce sont des garanties démocratiques. C'est ça, les sujets qui sont euh, sur la table. Et quand on voit ce qui est mis dans le canard enchaîné euh, sur la question de l'affaire euh, qui a occupé le président de l'Assemblée nationale, et que c'est lui qui fait cette proposition, bah oui euh même si tout le monde a fait dans son rôle, dans ses grades et qualités, et en fonction des éléments qu'il avait, et ben, excusez-moi, du point de vue de la théorie des apparences, et ben c'est mauvais. Et donc, Mme Malbec n'est pas la bonne candidate pour occuper ses fonctions. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes dans le pays, compétentes, qui ont des parcours exemplaires et intéressants, qui auraient pu euh, occuper ses fonctions au Conseil constitutionnel Oui, des dizaines oui, et je pense notamment, vous, je vous donne un nom comme ça, alors peut-être qu'elle n'aurait pas accepté, mais Mme Arrins, qui est euh, Chantal Arrins, qui, est, euh, qui occupe d'éminentes fonctions, elle ferait une excellente membre du Conseil constitutionnel, à n'en pas douter. Voilà, je vous donne un exemple. Après, Non, je ne suis pas encore le président de l'Assemblée nationale, et j'aimerais qu'on me, qu me, qu me laisse terminer mon développement. Et, cerise sur le gâteau, ce n'est même pas cette affaire-là qui m'occupe en, en réalité sur les questions d'impartialité, mais les fonctions que vous occupez depuis deux ans comme directrice de cabinet du garde des Sceaux. Enfin, on le voit bien, euh, vous n'avez eu de cesse avec le garde des Sceaux sur les différents textes d'aller vous confronter au, au bloc de constitutionnalité pour essayer de le tordre et d'aller aux confins de ce qui était possible de faire, en dépit d'une réforme constitutionnelle. Normalement, c'est chacun dans son domaine de compétence. Vous faites respecter la Constitution et nous, on, bah, on, on fait la loi et puis bon, on se fait censurer. Et quand vous dites, Madame Balbec, quand même, quand vous dites, euh, non mais nous, on ne tient que la gomme et pas le crayon, je suis désolé, mmh. quand le Conseil constitutionnel... Fait une censure en donnant son analyse. Qu'est-ce qu'il dit avec son crayon Réécrivez-le de telle sorte, la prochaine fois ça passera. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a fonctionné, par exemple sur les drones, pour prendre l'exemple le plus récent que nous avons eu en traité là-dessus. Donc ce n'est pas vrai que ce n'est qu'une histoire de gomme. Il y a évidemment un crayon qui passe par là. Quant au serment des magistrats bon. Vous savez, on a fait. J'ai présidé quand même cette commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On a fait même une proposition en disant qu'il manquait quelque chose dans le serment des magistrats. Je vous le lis. Le serment, c'est je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Il n'est fait à aucun moment, il n'est fait à aucun moment mention d'impartialité et d'indépendance. Et c'est un problème. D'ailleurs, c'est la proposition que nous faisions, de le mettre dans le serment pour les magistrats. Donc, nous sommes, nous sommes face à un problème. Et oui, je m'adresse à vous, chers collègues de la majorité, chers collègues en général, pour que vous rendiez un avis défavorable à la proposition qui est faite par le président de l'Assemblée nationale, parce que la proposition de nommer Madame Malbec entache l'impartialité, l'indépendance, la théorie des apparences, tout ce que nous sommes en droit d'attendre d'une nomination de ce genre pour les neuf années à venir. Et je terminerai en disant que si on va jusqu'au conflit d'intérêts, euh, je crois que, Madame balbec vous avez aussi un intérêt vis-à-vis euh, -vis des textes qui ont trait à la sécurité dans ce pays et aux compétences de la police. Est-ce que vous vous déporterez euh, dans la circonstance et sur les sujets concernés Alors, Monsieur Bernalicis, euh, je ne sais pas tellement compris la question. J je ne pense pas qu'il y avait de questions d'ailleurs. Voilà, donc, euh, donc je n'y répondrai pas. Oui, alors, euh, vous évoquez certainement la fonction actuelle de mon époux. Euh, J'ai beaucoup lu en préparant cette audition des, des auditions précédentes d'un grand nombre de personnes pressenties pour être juge au Conseil constitutionnel et jamais euh, on ne s'est intéressé à la fonction de leur époux ou de leur épouse. Et je pense quand même euh, que je ne suis pas la seule à avoir un époux qui est euh, des fonctions euh, relativement importantes. Alors là, je crois que on a toujours fait en sorte avec euh, mon mari, euh, eh bien d'être euh, chacun dans, dire, dans son couloir de nage, et que nous n'avons jamais eu euh, quoi que ce soit qui puisse faire penser qu'il y a un conflit d'intérêt entre nous deux. Personne ne reproche à l'heure actuelle les fonctions que nous menons. Je continuerai ainsi, Monsieur le Député Bernalicis, s'il y avait une difficulté et que je je, je dois, je dusse, je dois me déporter, je, je n'hésiterai pas là encore à le faire mais euh, voilà après on peut me poser aussi la question de ce que font mes enfants euh, je pense que euh, en tout cas euh, le l'important pour moi c'est le respect de mon serment oui ben je le je je le, je le je, voilà ça n'a rien d'extraordinaire nous sommes tous conscients des obligations déontologiques qui sont les nôtres